Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosamui. Je me trouve aujourd'hui dans la ville de Naton, qui est la capitale administrative de cette île. Je vous propose la découverte de la ville la plus authentique de l'île de Kosamui. Elle est composée d'environ 16 000 habitants et d'une grande diversité de lieux à visiter. Je vous propose de me suivre. C'est parti de Naton, prise depuis les hauteurs, on distingue bien les différents quais d'amarrage des ferries. Kosami fait partie de la province de Suratani, une ville qui se modernise avec des équipements de plus en plus performants. Naton, c'est d'abord un point d'entrée sur l'île de Kosamui avec son port de pêche, mais surtout son port qui accueille de nombreux ferries, notamment ceux de la compagnie Citran, qui est la plus célèbre et pour transporter vos voitures, mais aussi des passagers, bien sûr. C'est la capitale administrative de l'île, avec ici le service des impôts, mais également la mairie et une subdivision qui ressemble à, à ce qu'on appelle les préfectures chez nous. c'est vraiment une ville intéressante, avec ses 15 427 habitants recensés, la majorité de d'hommes d'ailleurs. Sans doute parce que c'est un port. À plusieurs endroits sur l'île, on vous invite à faire un peu d'exercice. C'est vrai qu'il y a pire comme cadre. Voici une vue de la rue principale qui traverse la ville. Il y a beaucoup de maisons avec des façades en bois. Et aussi des métiers qui sont encore prépondérants ici. Un petit couturier qui vous répare tout rapidement. Ici c'est un fabricant de chaussures. On invite à la fois à observer la façade de cette maison et aussi le commerce vraiment atypique. On l'appelle la mémé ici, elle a de tout, quand même très organisée. Et puis ici devant, à relever, c'est la vente ambulante que l'on voit vraiment partout, omniprésente sur l'île de Kosami. Alors celui-ci vend des glaces mais ça peut être tout à fait autre chose comme des matelas, des stores ou encore de la nourriture. Il y a un premier marché couvert de ce côté-ci, uniquement pour euh, des fruits et quelques articles quelques peut On profite pour vous montrer les fruits du dragon dont je parle régulièrement dans les vidéos ici, On voit aussi des papayes, des bananes, des ananas. Ici, c'est un arbre sacré auquel on présente des offrandes pour protéger les marins et les pêcheurs. Alors, le marché aux poissons de Naton se trouve en bord de mer, en bord de route. Ici, on a les crabes bleus, différentes sortes de poissons, des gambas, des crevettes. Ça ressemble aux cigales de mer, ça a un peu le goût des langoustes, ça prend beaucoup moins cher. On a également des coquillages ici, des crabes, de la sèche, des crevettes. Alors les coquillages sont présentés ici sans la coquille. C'est assez courant de voir ça. Des grosses sèches ici. Des calamars. Là, je pense que ce sont des cibas. Voilà, c'est le petit marché aux poissons. Tout à fait en bordure de mer. Ici, je suis à proximité du port de Naton et se prépare le petit marché de nuit qui se tient ici tous les soirs. Alors les chalons arrivent. Les exposants arrivent avec leurs petits chariots et chaque stand propose un mets différent, typiquement thaï. C'est un lieu vraiment très fréquenté des Thaïlandais qui ont pour habitude de faire ce qu'on appelle ici du takeaway. Euh, on achète à manger, on achète des produits qui sont déjà cuisinés. Au centre de la place, ils vont disposer des tables, des chaises. Voilà. Ici, je me trouve sur le marché de Natone, le marché hebdomadaire du mardi. Comme vous pouvez le voir, il y a une vie importante sur cette île et surtout dans des villes moins touristiques, essentiellement des Thaïlandais sur ce marché. Ici, vous pouvez découvrir la cuisine authentique thaïlandaise. Des petites brochettes. Je voudrais vous montrer que la Thaïlande n'est pas du tout en retard au niveau des moyens de paiement numériques. C'est aussi un plat traditionnel en dessert en Thaïlande, c'est le Mango Sticker Rice, c'est-à-dire euh, la mangue avec du riz gluant, servi avec un nappage de noix, à la noix de coco. C'est un pur délice. Ici, si je ne m'abuse, ce sont des jackfruits et des goyaves. Je ferai également un petit reportage propre au marché, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur ce thème. Ici, on est sur le marché de Naton, marché frais. Donc, Il se tient le long de la main road, la route principale, de part et d'autre de la route. Il est environ 17h. Les gens viennent de sortir du travail. Ils se rendent sur ce marché pour acheter des produits frais ou des plats déjà préparés. Ici, par exemple, on a des brochettes de poulet, des plats préparés à base de curry, Vraisemblablement du massaman. Généralement on vous sert votre plat dans un petit sac en plastique comme celui-ci. C'est une portion pour une personne. La Tu as Salut Emma. Salut Deka. Allez, on va visiter le temple chinois de Nathan. Ça gagne? Michaela. Ma belle. Tu parles Alors, on est dans le temple de Nathan. Ici, il y a une énorme statue. Content? Choraika. Oh merci. On a de ce côté-ci tout un tas de dragons. On a Bouddhaï, Les enfants m'accompagnent, c'est cool. Ok, qu'achaille. Il explique qu'il faut que je me déchausse dans cette partie. Ici on a tout un tas de photos qui montre la communauté Sino Thai. Si vous avez l'occasion de venir visiter le temple chinois de Nathan, ne manquez pas ce petit panneau qui parle de l'histoire de Hailam qui est le nom de ce temple. On explique ici comment la communauté s'est formée. Et qui, est le, qui était le leader à l'origine. Ça part de l'organisation, de l'école qui a été construite, etc. C'est un peu intéressant de se rapprocher de ce panneau. Donc. Et on va rentrer dans la partie la plus intéressante ici. C'est vraiment de l'art bouddhiste chinois. Il y a trois ou quatre autres temples bouddhistes anatones. L'un d'entre eux, qui s'appelle Inlad, est vraiment très beau. Il est dans la jungle. Je ferai peut-être un petit reportage spécialement pour celui-ci. Je me trouve ici sur la plage de Naton, un endroit qui s'appelait qui s'appelle le C'est actuellement fermé en raison du Covid, mais c'est un endroit qui reprendra vraiment sa place très rapidement. C'est aussi l'endroit que j'ai déjà filmé précédemment, où l'on pratique le kitesurf. On pourrait appeler ça un cimetière marin, puisqu'on est directement sur le bord de la plage. Ce n'est vraiment pas le lieu idéal pour la baignade. Par contre, pour profiter de l'ambiance de la plage le soir, c'est vraiment parfait. Idéal pour voir le coucher du soleil. On est ici face au Antong Marine Park. et Au moment où le coucher du soleil se fait derrière ces montagnes, c'est vraiment magnifique. C'est ici le meilleur emplacement pour voir un coucher de soleil à Koh